Bonjour à tous et bienvenue sur Saufraîche Indiète, la chaîne qui vous donne la pêche. Bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo sur la diététique chinoise. Vous vous rappelez, j'ai interviewé il y a 15 jours Emmanuel Perrin-Aubert qui nous a expliqué les principes de la diététique euh, asiatique. Et aujourd'hui, je la retrouve au bar ludique que vous pouvez voir ici, Graine de Café à Hachère-la-Forêt. C'est Raphaël qui nous accueille. Et donc Emmanuel va nous proposer trois recettes de quoi pouvoir faire un repas complet, entrée, la dessert en respectant les principes de la diététique asiatique. Allez, c'est parti à la rencontre de Raphaël C'est vrai que je suis filmé, ouais, oui, oui je vais vous expliquer les loulous. Graines de café, voilà. c'est un café ludique, on a repris le café il y a deux ans et demi. 300 jeux de société, des jeux extérieurs. Une bonne cuisine, tapas veggie vegan, un peu de rôtisserie pour ceux qui mangent de la viande. Donc voilà, on va rentrer à l'intérieur avec Solène. Salut Emma, ça va Ouais, je te dis bonjour. Je vois que tu es déjà euh, en tenue de cuisine. Super, je vois qu'il y a un grand panel de jeux de société. Les enfants, ils s'amusent bien ici. On a les parents, les loulous, plein de gens qui viennent jouer là. On a des horaires adaptés justement à vos jours de congés. Pensez à regarder www.grandycafé.fr. On a des concerts, des animations, plein de choses à vos dispositions, y compris des amis qui viennent vous faire l'animation en culinaire. Alors Emma, je te retrouve aujourd'hui. Euh, on avait fait une vidéo il y a 15 jours sur euh, les principes de la diététique euh, asiatique. Oui. Vidéo que vous pouvez euh, retrouver en cliquant sur le lien qui s'affiche ici. Et aujourd'hui, on est là pour parler cuisine, on est là pour parler recettes. Tu vas nous donner 3 recettes, entrée, plat, dessert, de quoi pouvoir cuisiner un repas complet en respectant les principes de la cuisine asiatique. Tout à fait. Allez, c'est parti, recette numéro 1. Numéro 1, en entrée, euh, en gardant donc les ingrédients dont on a cité euh, les avantages, euh, la salade de roquettes et cœur d'artichaut. Mmh. Donc, vous aurez besoin de roquettes, mmh. cœur d'artichaut, mmh. fond d'artichaut, euh, de graines de courge, de feta, d'huile d'olive, huile de sésame, citron vert, je préfère, c'est moins acide, c'est un petit goût un peu plus sucré légèrement Ouais, d'accord C'est sympa Sel, poivre Ok, alors comment est-ce que tu nous fais tout ça Alors tout simplement, on lave la roquette euh, Les fonds d'artichaut, on les émince On coupe la feta en dés okay. On met tout ça ensemble À part, on prépare la vinaigrette en mélangeant nos huiles, notre citron vert mmh. Sel, poivre, on émulsionne un peu Et on répartit sur notre salade, on mélange, c'est prêt Ok, alors voilà de quoi euh, faire une belle entrée, une salade fraîche et donc une salade qui respecte, là j'ai remarqué les saveurs amères, artichaut, roquette oui. et le principe humidifiant, humidifiant ou rafraîchissant, rafraîchissant de la crudité. Vous avez vu, j'ai bien retenu Malson. Et la feta. Et la feta, oui, brebis le frais. brebis, exact. Allez, c'est parti, deuxième recette, le plat. On est avec une tarte à teint, euh, de d'endive ah. aux chèvres. Oh, super appétissant. Pour cela, on a besoin d'une pâte feuilletée, d'endive... Mm de chèvre demi sec, d'un filet de sirop d'érable, du sucre euh, de coco, fleur de coco, poivre, sel. Ok. Et alors, comment est-ce qu'on fait tout ça La mise en œuvre. Oui. On émince en longueur les endives. Ok. On enlève la base un petit peu amère. On fait revenir nos endives émincées ensuite dans un filet d'huile d'olive à la poêle. Mm -hmm. C'est là que j'ajoute mon filet de sirop d'érable. D'accord, comme ça, ça caramélise un petit voilà. peu. On enlève un petit peu l'amertume. Ouais. Ensuite, je beurre mon moule. Je mets le sucre. Le sucre va coller euh, au beurre. Je place mes endives. Je mets les rondelles de chèvre par-dessus et j'étale ma pâte que je vais placer euh, pour fermer, en fait, sur l'ensemble. Je vais bien euh, remettre les bords entre les endives et le bord du plat oui. pour bien scinder l'ensemble. D'accord, ok. Faire un petit peu effet à l'étouffer. Ouais. On place au four mmh. euh, pendant une demi-heure environ à 180 oui. degrés. Et ok. Puis voilà. Ok, super. Ça a l'air super bon. Mmh. Montre-nous ça en image. Alors maintenant, euh, pour le dessert, qu'est-ce que tu dessert. nous as concocté Mais oui, le dessert le meilleur. Ceux qui me connaissent, que je suis très gourmande. <rire> Pareil. Toi aussi Donc, bon bah voilà. On est parti sur un crumble rhubarbe fraise. Ouais. Vraiment de saison. D'accord. Et la rhubarbe ça. qui va rappeler le côté amer, hein, si parfait. ma mémoire Mais est bonne. Et puis avec les fruits frais, on est aussi avec des choses rafraîchissantes. D'accord. Puis les fraises hyper, enfin euh, de saison quoi. Hein. De saison. Mm. Saveur amère, nature froide ou refroidissante. Donc pour faire notre dessert, on va avoir besoin de rhubarbe, de fraises, beurre, sucre, farine. Pour la mise en œuvre, euh, on émince en tronçons notre rhubarbe. Ensuite, euh, on va placer déjà ces morceaux de rhubarbe au fond du plat qui aura été préalable, préalablement pardon, beurré mmh. et on saupoudre d'un peu de sucre, ça va un petit peu les dégorger. Je vais couper ensuite les fraises et euh, pendant ce temps, je vais prendre mon morceau de beurre avec la farine, avec le sucre et on va malaxer du bout des doigts pour ouais. faire le sablé. D'accord. On ajoute nos fraises à notre rhubarbe, on mélange et ensuite bien. Je fais un petit mouvement comme ça pour les répartir à plat. Et on place notre sable. D'accord. Donc il n'y a pas besoin de cuire préalablement du coup euh, les fraises et la rhubarbe euh, avant, hein, mais directement au foie. C'est ça. Et donc on vous montre euh, le résultat du crumble. Oui. En image, c'est par ici. Ça me fait penser ici, j'ai vu qu'il y avait un bar à fruits. Raphaël, t'es dans le coin Ah, j'arrive. Oui Donc Raphaël, j'ai vu que tu avais un bar à fruits, j'ai vu qu'il y avait des légumes crus aussi. Euh, comment ça fonctionne Explique-nous un petit peu le principe. Alors c'est un principe assez simple. On a un buffet euh, froid avec légumes et fruits euh, sélectionnés à ringis. Ensuite, euh, vous avez le choix euh, sur des, des fruits de saison. Vous sélectionnez les fruits qui vous intéressent, on vous fait des bols de fruits ou des bols de légumes crus euh, pour que vous puissiez euh, vous alimenter et faire aussi... Euh, on dit quoi Un nez de pied, un pied de nez. Un pied de nez <rire> aux glaces très sucrées qu'on a ici ah, pour les parents qui souhaitent que les enfants mangent euh, plutôt sainement. L'idée c'est qu'on puisse avoir une alternative en venant ici. C'est super intéressant, donc c'est à graines de café, à la forêt. Voilà, on a aussi <rire> des fruits sur les tables. Ouais, il y a des corbeilles de fruits voilà. un petit peu partout, c'est top. Pour les goûter il y a, des, il y a beaucoup d'enfants qui viennent prendre le goûter ici j'ai cru voilà, comprendre à la sortie des classes ouais. ok en tout cas merci beaucoup euh, On acte, a... merci. Donc, et puis euh, ben bah, voilà merci Emmanuel merci Raphaël on vous dit à très bientôt pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez euh, être averti des nouvelles vidéos euh, sélectionnez la cloche et en attendant on vous dit régalez vous bien